bonjour donc euh, j'ai un message pour vous les ancêtres me demandent de vous dire que ce pourquoi vous êtes venu il n'y a plus de temps pour attendre vous ne pouvez pas vous permettre de perdre encore du temps Il compte sur vous. Certains d'entre vous, vous avez déjà un bon boulot. Vous touchez de l'argent. Mais ce n'est pas.. Ce n'est pas pour ça que vous êtes venus. il me suffit de vous dire que vous ne connaissez pas l'énergie qu'ils ont dépensée. pour Que vous soyez là. Pour certains d'entre vous, vous êtes tellement protégés. Ils sont là, ils sont autour de vous. Mais vous ne faites rien de ça. Il est temps que vous Obéissez. Vous perdez trop le temps, vous êtes en ligne, vous ne faites rien. Vous regardez les vidéos qui n'ont pas de sens. Vous gaspillez votre énergie. Certains d'entre vous, vous êtes des sacrificateurs des intercesseurs et vous êtes censés il y en a mais vous êtes des passeurs on me dit que vous êtes des passeurs vous aidez les gens à traverser d'un côté à l'autre bonsoir la reine armen vous êtes censés vos pouvoirs sont censés aider les gens à se découvrir vous êtes censé aider les gens. Hein? Il y en a, vous êtes censé libérer les gens. Voilà. Donc vos pouvoirs sont censés exorciser. Voilà. Et vous avez des excuses. Ils ne sont pas contents. Certains d'entre vous, vous avez vos anges. vous guide il vous parle chaque jour mais vous ne faites rien si vous ne faites rien vous serez remplacé vous ne pouvez vous permettre de passer une journée devant la télé que le temps est en train d'arriver. Les gens souffrent. Les gens souffrent. On a besoin que vous agissiez, que vous soyez dans votre... On a besoin, pour certains, on me montre, on a besoin que vos pouvoirs soient activés. Il me montre, quand vous dormez, on se retrouve tous dans un endroit, dans une dimension. Et on donne des ordres. Et quand vous, quand on donne les ordres, vous entrez dans, dans un tunnel pour vous réveiller dans cette vie dont vous ne pouvez pas vous permettre d'oublier la mission qu'on vous a donnée. Certains d'entre vous, vous ne vous connaissez même pas. Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour ça que ce que vous faites dans la journée, ça paraît tellement bizarre, genre... Je suis banquier, mais je ne suis pas heureuse. Je suis banquier, mais je ne suis pas heureuse. on est dans une bataille spirituelle intense. Donc, quand il y a des gens qui souffrent, je vois une masse de personnes. Et d'un autre, il y a ceux qui ont les pouvoirs d'aider et vous ne faites rien. Ils sont très peu. Ceux qui répondent. Si ce message peut vous permettre d'oublier un peu votre petite personne, vos petits problèmes à deux balles. Quand vous fermez les yeux, vous entrez dans une balle. En fait, eh, il me demande de vous dire que vous devez changer de dimension. C'est un mamie vous quand vous dormez souvent vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans un dans un film de guerre tu fuis tu cours tu cours oh, tu sautes tu sautes tu passes tu te caches on est en pleine bataille vous êtes préoccupé par vos habits que vous allez porter. Ne pas, oh, mon mari m fait ça. Mon mari, il veut me marier. Il veut me marier. Je dormais. Ils m'ont réveillé. Ils m'ont dit de vous dire ça. Maintenant, ne me, ne me dites pas bonne nuit, parce que je n'ai pas eu. Quand on est en combat, on ne peut pas se permettre de perdre un élément. On a besoin que tout le monde soit alerté. Genre, que vous soyez prêt à recevoir les instructions et agir. Eugénie Baumé ne me dit pas de me reposer. Tu vois, on non Je suis épuisé parce que je viens de dormir. Je me suis réveillé pour faire cette vidéo. Après, je me continue à dormir. Vous affaires que vous ne diriez pas seulement aux femmes-là? Les hommes me suivent. Aujourd'hui, je n'ai consulté que les hommes. Les hommes me suivent. C'est vous que vous avez le complexe. Il est complexé. Maintenant, on là. Quand on est au front, si on a cinq éléments, on ne peut pas se permettre qu'un d'entre eux perde son téléphone ou son talkie ou son récepteur. Serge Carver, Washington, les gens ne comprennent pas, c'est si tout. Les gens sont préoccupés par des trucs qui n'ont pas de sens. Des trucs qui sont bêtes. Tu dors, on vient te les instructions dans le rêve. Tu te réveilles, tu ne le fais pas. Depuis six mois qu'on a dit, fait quelque chose. Pas ça. Vous même la. Depuis six mois, il te parle. Tu te réveilles, tu commences à dire que j'ai rêvé que ce qu'on te dit dans les rêves, ce sont des instructions. Ce sont des instructions pour ta vie. Il n'y a pas la différence entre le rêve et la réalité. Il y a une dimension où vous allez comprendre comme si tu as soupi pour deux secondes comme ça dans le taxi. On te dit quelque chose de pop. Quand tu te réveilles au salon, tu es en train de partir, va faire ce qu'on t'a dit de faire. Vous êtes très superficiels. superficiel ils ne voient pas ce qu'ils vont vous dire même encore tu es préoccupé par la bible que tu vas porter tu es préoccupé par ta démarche on en a rien à faire de ta démarche jésus était toujours en train de faire business super. it's a levity I have to be at my father's business I have to be at my father's business Je, je ai rien à foutre que tu te rappelles pas de tes rêves. Laisse-le donner le message des gens qui doivent entendre. Ceux qui doivent entendre ce message vont entendre. Ceux qui ne vont pas entendre, ils vont m'en Voilà. Vous tardez trop. On vous donne les instructions, vous ne suivez pas. Parce que vous êtes préoccupé par les choses qui sont superficielles. Je suis là pour vous avertir que vous serez frappé. La protection que vous avez sera enlevée. Je répète, la protection que vous avez sera enlevée. Voilà. commencé à fonctionner comme quelqu'un. Il y en a parmi vous. Tous les gros sociés de ton quartier, de ta ville, te connaissent. Toi, tu ne te connais pas. Tu arrives dans une ville on connaît. Je suis allé faire un ride dans une ville l'autre jour. La femme avec laquelle je travaille, les, donc, les deux puissances étaient tellement fortes, on a causé l'inondation là-bas. Le genre d'inondation que on n'avait jamais vu le genre là dans la ville là. Arrêtez eh, que prendre compassion de nous Seigneur. Le truc c'est ça en fait, faut vous cacher derrière ça. Quand Jésus est venu, les mots sur la cour, est parti. Vous croyez que quand il partait là, il a laissé des choses à faire. Donc ne laissez pas votre pouvoir à quelqu'un. Vous ne savez pas que vous pouvez bouger les présidents de la république de certains pays. Vous ne savez pas. Vous allez vous blaguer, non Ne te connais pas, non, Rachel. Ah. On vous dit que vous êtes, vous ne croyez pas. Ne te connais pas. On vous donne le travail à enfin, faire, vous ne faites pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous délivrer vous-même. Vous êtes en train de voir comment vous-même vous, vous délivrez. Vous-même, vous avez dit que moi, c'est ma mission. Je suis là pour vous montrer comment vous allez utiliser les propres armes que vous avez pour vous délivrer. Ok. Je vais vous retrouver de l'autre côté, non. On va se voir là-bas cette nuit. Ne vous inquiétez pas. Vous m'envoyez dans vos rêves, non Vous êtes je vous, on envoie je ne peux pas vous laisser. Tant que vous ne faites pas, je ne vais pas vous laisser. <rire> Tant que vous ne faites pas, vous allez savoir me voir. Vous êtes il de me donner des instructions. Je suis une de général d'armée. Et je ne peux pas me permettre qu'un membre de mon équipe ne fasse pas ce qu'il est censé faire. Donc, vous allez quitter sur les petits, petits, petits faux problèmes que vous avez là. Votre mission est plus grande. C'était d'entre vous, vous êtes chanceux de toucher les gens à l'international. Vous avez les fausses bagarres avec, avec votre cousine, avec votre. Élevez-vous. Ok. Oh. Je sais qu'il y a des personnes très, très aiguisées qui m'écoutent. Je sais. Le temps est proche. Le temps est proche. Vous devez absolument vous activer totalement. Faites ce que vous avez à faire. Même si ça va vous coûter. Beaucoup d'entre vous, vous gardez votre argent. Je ne sais pas ce que vous gardez l'argent pour faire. Tu vas acheter le terrain. Éternel armées. Je vais activer la mémoire. La mémoire spirituelle de chacun de tes enfants. Je demande qu'ils se rappellent qui ils sont. Donne-leur, Seigneur, la direction. Je demande que tout voile qui a été mis par eux-mêmes ou encore par d'autres personnes soit enlevé. Que la gloire qu'ils avaient avec toi, Père, au départ, qu'il l'est dans cette saison. J'ouvre leurs ailes, Seigneur. Vous êtes d'entre vous, c'est dans tous vous, vos ailes sont en train d'être activées. Vos ailes. Je sens que c'est entre vous, vos bras. La puissance que vous avez dans les, dans les bras sont en train de. s'activer. C'est la puissance de votre bouche La parole J'active votre langue Touchez avec votre index droit Index Touchez la langue J'active votre bouche Au nom de Jésus Certains d'entre vous, vous avez le, vos genoux en descendant. Vous devez faire un bain de pied. Vous allez mettre le sel dans l'eau avec un peu d'huile bénie. Vous allez laver vos pieds avec des genoux jusqu'en bas. En voilà, l'avant, vous dites que vous accélérez. Euh, vous avez le pouvoir de courir vite. Pas physiquement seulement, mais ça, ça, dans le spirituel, vous montre une accélération. Les choses que les gens font en hein, six ans. Toi, tu fais ça en, en six semaines. Donc, tu dis que tu accélères. Tu, tu, tu actives ton pouvoir d'accélération. En avant tes pieds. Certains d'entre vous, on a caché vos pages. On a caché vos pages. Je réactive vos pages. Il y a une de mes filles qui m'a contacté tout à l'heure. Une ivoirienne. Elle me dit qu'elle a commencé les lavages. Elle a eu 15 000 abonnés en plus sur sa page. Elle est arrivée à l'église. On a commencé à lui dire que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'elle soit célèbre. Elle a laissé la page. Elle a laissé. Il y en a qui vous ont découragé. Que toute personne qui avait été envoyée par l'ennemi, qui vous a découragé de votre mission, qui vous a fait changer de cap, j'enlève les pensées de cette personne de votre tête. J'enlève les paroles que la personne a prononcées sur vous. Et j'ouvre votre visibilité sur les quatre coins de la terre. Pour certains, vous devez commencer à voir grand. Je restaure vos yeux, votre vision. Quand vous faites les trucs, vous voulez vendre deux articles, alors qu'ils veulent que vous puissiez vous penser comment vous allez vendre 200 000 articles. En chronique 4 verset 10, je viens vous élargir. J'élargis votre territoire. Vos produits vont se vendre à l'étranger. Vous allez dépasser l'Afrique. Je déclare votre célébrité. Au nom de Jésus. Amen. Certains d'entre vous, vous aurez l'impression de planer cette nuit. Certains, vous aurez l'envie d'aller en adoration. Mettez la chanson d'adoration, vous adorez. Je sais cette prière par le sang de Jésus. Demain, on va aller faire le truc euh, de sacrifice à l'eau. Je sens qu'il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de pouvoirs qui seront activés. Rachel Tanga, je vais te bloquer de ma page, tu as compris. J'ai vu ton message. Ce n'est pas moi qui restaure les gens. C'est ce que tu fais qui te restaure. Donc tu arrêtes. Nous avez vous balader sur Internet, vous, vous, vous, vous suppliez les gens seulement, aidez-moi, aidez-moi. Spirituellement, vous devez devenir fort. Donc, demain, on va faire l'offrande à l'eau. Je vous ai donné les numéros pour contacter, pour faire... Euh, on vous met dans le groupe. Il y aura une cérémonie. Je ne, je ne ferai pas sur Facebook. Parce que l'autre là, ce n'est pas le lavage. L'autre là est un peu plus... Spirituellement, c'est un peu plus puissant. que Donc, je ne vais, vais, vais pas faire un direct pour ça. Donc, on fera un zoom. Et puis, ceux qui ont payé pourront assister. Dans ceux qui ont payé les trucs privés. Je vous appellerai en one-to-one one pour faire votre offrande. Donc, restez vraiment jeûnez demain. Restez vraiment dans une dans un cœur de prière. Est-ce qu'il y, y aura des délivrances Il y aura des dons qui seront activés, tout ça. Regardez les, les noms sur ma page. Il y a les numéros sur ma page. Prenez la peine d'aller regarder les numéros. Vous avez suivi, non Vous appelez ou bien vous envoyez WhatsApp. N'ayez pas la paresse. Je ne suis pas malade. J'étais à de dormi. Moi, là, pourquoi est tombe malade? Aïe. <rire> ah, yeah. Moi, là. Vous avez menti. Jamais. Même dans le... si elle rêve que je sois tombé malade, elle va me rêver. même pas. <rire> oui, même cette nuit encore. Demain, je vais arrêter de prendre les dons, les dons pour l'offrande. Peut-être à 8 heures. 8h9h, donc. Euh... Mais n'attendez pas la dernière minute parce qu'il faut que je vois la quantité de choses qu'il va acheter. Je lui ai acheté ce qu'il me faut. Donc, euh... n'attendez pas aussi, attends, attends, attends, attend, attend, dernière minute. Avant cinq minutes, tu m'appelles, tu me dis que non, je veux pas ça. Je, veux, je te dire non. Tu attendras la prochaine offrande. Moi, je fais mes choses avec l'instruction des ancêtres. Quand ils disent je fais. Même dans le rêve. C'est 20 000 francs pour la cérémonie collective. Et individuel, c'est 45 000. Les numéros sont sur la page. Le numéro est de 00237-655-310750. Sami Benli, tout le monde est nu. On est né nu. Tu vois que la bible que tu as mis sur toi là, ça te couvre. Hein? La bible ne te couvre pas. On est né nu. Tu as seulement mis quelques bouts de, de, de, de, de tissu sur toi, c'est tout. Donc même toi qui m'écris, tu es nu. Tu as compris, non? Même toi, tu es nu. Donc, 655-31-0750. Dès que vous payez, vous envoyez vos, vos, ce que vous demandez. Et puis, elle va vous mettre dans le groupe. OK. Non, laissez Samy. Non, Samy a le droit de s'exprimer. Peut-être que ça fait longtemps n'a pas fait l'amour. Donc, il faut qu'il démarre. Oh, oh, je vous souhaite une bonne nuit.